Hey Super, vous êtes là Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo YouTube. Salut, c'est Nico et Nil. On va voir dans ces vidéos un petit peu, je vais vous apprendre à faire du drone essentiellement. On va voir également faire un petit peu de prise de vue en drone, en caméra, faire du montage. Mais bon, je vous en dis pas plus, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour tourner en extérieur et voir comment on peut s'arranger pour avoir un bon son. Ah, au fait, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous restez jusque la fin, je vais vous montrer deux programmes qui sont super intéressants pour quand on va à l'extérieur justement. Je me suis dit, tiens, pour la première, il fait beau, on va en profiter, on va la faire à l'extérieur. Et comme ça, vous allez voir les inconvénients et les avantages de le faire soit au studio, soit à l'extérieur. Ça dépend évidemment de la vidéo que vous allez faire, mais si c'est pour une vidéo YouTube, je vous suggère quand même en studio à l'intérieur. On va faire essentiellement ici des tests de son et également un petit peu de la lumière vite fait comme vous voyez c'est assez compliqué de travailler avec la lumière du soleil là j'ai été obligé en plus de la mettre un petit peu derrière moi mais je pense que au visuel ce sera pas trop trop gênant donc maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne euh, au montage on va voir tout de suite donc, le set que j'avais fait tout à l'heure à l'étang de jour pour comparer la différence entre le micro pour avoir les sons d'ambiance et le micro cravate justement quand je parle. allez c'est parti on va se balader Ok, donc voilà, toujours en pleine nature, hein, avec les arbres, tout ça, tout ça. J'ai essayé de trouver un endroit au calme, où j'avais un petit peu des oiseaux. Forcément, C'est quand on le dit qu'il n'y en a plus, mais voilà, donc en même temps, il y a les oiseaux qui sont derrière moi. On reprend. Vous allez donc voir la différence. Putain, trace donc maintenant on va voir la différence entre le micro canon qui est donc sur le dessus de la caméra que j'ai pour le moment. Ça va vous permettre également de pouvoir faire la différence, voir si on entend mieux avec le micro cravate ou avec celui-ci, si on entend mieux les sons environnants. J'ai déjà la réponse. Je vais maintenant passer sur le son micro cravate. C'est parti Le son micro cravate, juste ici. C'est pour ça que j'avais mis ma chance. C'était pour pouvoir faire... Voilà ah oh, putain Bon allez, j'ai trois amis qui arrivent, donc on va se grouiller de finir cette scène donc, on va rentrer, on va continuer tout ça à la maison. Allez c'est parti Donc on avait vu à l'étang de Jaul que c'était vraiment sympa pour euh, faire des sons d'ambiance, notamment d'avoir le micro donc euh, directionnel qui est posé directement sur la caméra. Mais par contre si on voulait faire plutôt de l'interview, ou euh, quand euh, je suis en train de parler par exemple comme maintenant avec la face caméra, ben là vous êtes sur le son. Donc hop, ici, du micro cravate. Tout simplement pourquoi Parce que je vais vous remettre un petit peu le son. Je vais attendre qu'il y ait quelques voitures qui passent. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai une voiture qui passe là derrière moi. Voilà, donc là vous êtes normalement en train de l'entendre. J'ai d'autres voitures, il y a une autre, autre juste derrière chez moi là, qui est à 20 mètres. Donc voilà, on doit avoir un son ambiant qui ne doit pas être top top. Tandis qu'avec le micro cravate, ben, ce qui est bien, c'est que vous n'entendrez pas donc, justement les sons environnementaux. Une fois qu'on est à plus d'un mètre du micro cravate, le son est quand même assez... Euh assez bas, donc euh, l'avantage du micro-cravate par rapport au directionnel. Ah au fait, j'ai une petite surprise pour vous. On va voir dans la première donc où est le soleil, où il est positionné dans le ciel. Ça c'est très important pour positionner sa caméra et préparer ses plans et son tournage. Comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise de dire « Ah oh, merde, putain en plus j'ai pas de filtre, comment je peux faire ?» Voilà, donc ça vous peut anticiper, c'est quand même vachement bien d'anticiper quand on est en tournage à l'extérieur. Et deuxièmement, c'était quoi le deuxième Deuxièmement, vous allez voir également comment j'enregistre avec le micro-cravate directement sur mon téléphone. Et parce que voilà, n'ai pas encore les moyens d'avoir un Zoom H6 ou même un Zoom H1, donc voilà. Donc pour le moment, c'est avec le téléphone, mais vous allez voir que ça marche très bien quand même. Après, ça me demande un petit peu de montage, c'est surtout là qu'on va perdre du temps, mais ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si jamais vous êtes un petit peu en galère, le micro-cravate, le téléphone, ça dépanne. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire les sujets que vous aimeriez euh, qu'on aborde ensemble. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je tenais également à remercier Silvio, grâce à qui j'ai eu l'inspiration aujourd'hui pour me dire « Tiens, il fait beau, on va aller tourner en extérieur, on va voir ce que ça donne. » Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. C'était Nico, à très bientôt. Bon ben voilà, elle est faite on va se sortir du champ des est bon faire ça oh, merde le micro. je me ravis